« Non, non et non » de Mireille d'Alancé. Aujourd'hui, Octave va à l'école pour la première fois. « Tu vas voir, » dit maman, « l'école c'était pas tant. Tu vois, ici c'est ta classe, et là, on accroche son manteau. Tu me le donnes ?»« Non, » dit Octave. « Bonjour !» dit la maîtresse. « Alors c'est toi, Octave ?»« Non !» dit Octave. « Allons !» dit maman. « Sois raisonnable. Tout à l'heure, je reviendrai te chercher. »